Mais euh, je, je, je craignais d'avoir perdu ma liseuse, donc j'ai été paniqué, j'ai pas pu voir. Est-ce qu'il y a des bibliothécaires dans la salle Ah, ok. Donc je parle devant des euh, des collègues et en fait je m'adresse à tout le monde. Mais bon, euh, alors comment parler de, de comment parler de Wikipédia dans le contexte qui est le mien, c'est-à-dire une bibliothèque universitaire. Euh, je n'ai pas de PowerPoint pour plusieurs raisons qui sont très bonnes. Euh, la, la, la, la, la plus importante, quant à moi, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire des, des présentations, mais bon, étant donné que Wikipédia, c'est du libre, j'essaie de pas utiliser le logiciel de propriétaire autant que possible lorsque je parle de Wikipédia. Euh, voilà. Mais, euh, alors là, je devrais pouvoir avoir accès à euh, l'image. Does the image gonna show up, the, the, the web? He's working on it? Right on. So I'm going to speak. OK, awesome. Bon, euh, alors, euh, comment parler de Wikipédia à l'université? C'est euh, ce dont j'aimerais vous parler. Et j'aimerais vous parler de l'approche que j'ai développée. Bon, on connaît tous, ou on devrait connaître, les vertus pédagogiques de Wikipédia. Yvan en a parlé brièvement tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais parler de la manière dont euh, j'ai commencé à parler de Wikipédia de fil en aiguille, qui est de faire la distinction entre les cultures éditoriales, savante et culture éditoriale euh, wikipédienne. Je suis bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal, où je fais plusieurs choses, mais je, je, je suis euh, depuis euh, quelques semaines bibliothécaire en gestion, et euh, ce que je fais relève de ce qu'on pourrait appeler la culture informationnelle, qui est une manière de traduire l'expression en anglais euh, « information literacy euh, ». Comment je parle de Wikipédia? Bon, ça va être un peu théorique, ça va être peut-être moins intéressant que ce qu'on a vu précédemment, mais bon, euh, je vais essayer de gesticuler, de, de, de montrer des belles images pour euh, pallier à, à ça. Alors, qu'est-ce qu'une culture éditoriale? Bon, je n'ai pas vraiment de définition à vous donner, parce que c'est une sorte d'expression que je trouvais parlante, puis j'ai décidé de, de, de, de, de, de l'employer, mais bon, je vois trois éléments. Une culture éditoriale, ça, ça l'indique un contexte précis, euh, et ce contexte-là, c'est quoi? C'est une communauté qui produit des textes. Et euh, dans cette idée-là de prendre en considération le contexte, euh, je pense qu'il faut relativiser, et c'est ça un peu mon idée de distinguer, c'est qu'il faut relativiser la culture savante pour arriver à comprendre Wikipédia, parce que euh, si euh, on ne fait pas ça, j'ai l'impression que les profs... Euh, ne pourront pas comprendre Wikipédia. Et moi, je trouve que les profs sont aussi importants que les étudiants parce que euh, c'est eux qui influencent le plus euh, les étudiants, évidemment. Donc, il faut les amener à, euh, disons, euh, cesser de transférer leur univers de référence qui est la culture savante pour comprendre la cohérence puis la légitimité propre de, de Wikipédia ou ce qu'on pourrait appeler dans un langage, je pompeux, sais pas on peut, la normativité épistémique. Bon. Euh, un exemple que, que j'aime rappeler, c'est un prof de l'UCAM qui a passé une journée à, à travailler dans Wikipédia et qui finalement s'est fait retirer toutes ses contributions euh, parce qu'il ne citait pas ses sources, mais lui il était complètement outré euh, de ça euh, parce qu'il fonctionnait selon sa, ses paramètres de culture euh, éditoriale savante alors que dans Wikipédia, ça marche autrement. Alors, il n'avait pas compris que l'autorité dans Wikipédia ne repose pas sur l'autorité de, de, de l'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur, mais il y a le déplacement que Wikipédia fait, c'est que l'autorité repose sur les sources. Mais bon, euh, il était scandalisé, alors que ce qu'il aurait fallu faire d'abord, c'est l'amener à comprendre comment ça fonctionne. Et euh, c'est ce que j'essaie de faire lorsque je parle aux étudiants. Bon, si vous permettez, je vais juste trouver une autre image que celle-là, parce que... Euh Bon, on va aller dans Wikipédia. Euh, OK. Alors, euh, d'où vient euh, alors cette distinction-là que j'ai essayé de, de développer? Euh, alors, je l'ai prise en quelque sorte euh, dans un ouvrage collectif qui s'appelle euh, « Wikipédia euh, Objet scientifique » non identifié qui est un ouvrage collectif en libre accès euh, que vous connaissez peut-être et que je vous invite à découvrir parce qu'il contient des textes extrêmement euh, intéressants. Il comprend notamment, selon moi, le meilleur texte. Alors, si vous, vous cherchez le meilleur texte, bon, évidemment, c'est très subjectif, mais le meilleur texte pour comprendre la culture euh, de Wikipédia, c'est celui de Dominique Cardon, le, lui qui ouvre le collectif « Surveiller sans punir ». Alors, moi, je, je, quand je, il y a des collègues, des profs, etc., qui veulent comprendre Wikipédia, je, je, je les amène à lire ce texte-là, mais moi, c'est pas ça qui, euh, disons, a été euh, la révélation, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plutôt celui-ci qui s'appelle « Qu'apprennent les jeunes à propos de Wikipédia ». Alors, moi, j'ai contribué à Wikipédia depuis quelques années et euh, je n'avais pas fait le déclic encore de l'intérêt de, de parler de Wikipédia dans, euh, dans, dans le cadre de mon travail, ou pas juste en parler, mais vraiment de l'intégrer et de faire des activités pédagogiques. Mais en lisant ce texte-là, qui, qui est extrêmement intéressant, alors, qui repose sur une étude empirique menée avec des étudiants de tous les cycles universitaires en France, on apprend une chose qui est, euh, moi, moi qui m un peu, euh, disons, énormément préoccupé, c'est que 86% des étudiants de master, à peu près la maîtrise, je pense, en France, euh, sont pas capables d'identifier une seule règle de rédaction de Wikipédia. Alors, on parle d'étudiants de cycle supérieur. Donc là, moi, je me suis dit, on a un énorme problème. Pourquoi? Parce que qui consulte le plus Wikipédia de manière générale? Eh bien, ce sont les étudiants. Alors, ils vont sur Wikipédia, mais ils ne sont pas capables de dire qu'est-ce qui fait qu'un contenu peut ou ne peut pas être sur Wikipédia, sur Wikipédia alors qu'ils sont là constamment. Donc là, moi, je me suis dit, il y a un énorme problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai terminé la lecture de ce texte-là, je, je suis allé voir ma directrice à la bibliothèque et je lui ai dit, il faut qu'on parle. Parce que euh, les étudiants ne connaissent pas Wikipédia, mais ils l'utilisent. Donc, il faut qu'on en parle, il faut faire évoluer le discours sur Wikipédia. Autre euh, élément important que j'ai pu viser de ce texte-là, c'est que, qu'est-ce qu'on apprend? Qui évalue le mieux l'information euh, dans Wikipédia? Eh bien, vous le savez, ce sont les Wikipédiens. Pourquoi? Ben justement parce qu'il y a une culture éditoriale très, très riche, avec une, une, un ensemble de règles qui permettent de s'approprier euh, Wikipédia, mais plus largement, qui permettent de s'approprier euh, les disons, des, des, des, des, des, des, des manières, des, des façons de contextualiser puis de critiquer l'information pour l'évaluer. Et ça, ce qu'on apprend dans Wikipédia, c'est transférable partout, je crois. Et euh, y compris, évidemment, à l'université. D'autant plus qu'à l'université, les profs ne savent pas comment euh, aborder Wikipédia. Ils sont un peu pris au dépourvu. Euh, de manière générale, je pense qu'ils en parlent tous, ou, près, ou à peu près dans leur plan de cours, pour dire quoi? On peut aller voir. Euh, alors, qu'est-ce que… Bon, euh, euh, bon je ne suis pas capable de faire euh, la commande avancée que je voulais faire parce que c'est un clavier en anglais… Euh, c'est pas grave, j'irai pas. Alors, je voulais aller voir les plans de cours, vous montrer qu'il y a beaucoup de plans de cours par de Wikipédia, soit en bien, soit en mal, le plus souvent pour dire « allez-y pas », c'est pas scientifique, ce qui est vrai. Euh, mais il faut aller plus loin que ça. Et moi, je pense que, bon là, je m'adresse notamment à bibliothécaires. moi, je pense que vous devez être des éclaireurs de Wikipédia dans votre communauté pour aider les gens à avoir un discours plus riche sur Wikipédia. Parce que moi, je constate que le discours sur Wikipédia des bibliothécaires, des euh, professeurs est très pauvre. Et je pense que c'est notre responsabilité, partagée avec plein d'autres gens évidemment, mais c'est une des responsabilités qu'on peut avoir, c'est de former les étudiants et les profs à avoir une meilleure, une meilleure approche informée de Wikipédia. Euh, et il y a une étude qui a été publiée dans j en 2016 par Peter Koninsky qui disait qu'il y a trois facteurs qui peuvent améliorer la perception des universitaires dans Wikipédia. D'abord, s'investir dans Wikipédia fait en sorte qu'on Comprend la culture interne et on se l'approprie et on considère que. Bon, moi, je demeure très critique de Wikipédia, mais je pense qu'il y, y a des. La pédagogie qui, qui, que Wikipédia permet de faire est fabuleuse. Donc, deuxième élément, le support institutionnel euh, qui permet d'améliorer la perception. Alors, le support institutionnel, c'est quoi? C'est moi, c'est la bibliothèque. Euh, et, troisièmement, l'influence des collègues. Donc, moi, euh, à j'essaie de jouer sur ces trois éléments-là en euh, invitant les universitaires à s'investir dans Wikipédia. Euh, je, je, je veux faire en sorte qu'ils comprennent son intérêt pour que, suite à ça, leurs collègues, ils contaminent leurs collègues et que cette contamination-là soit, euh, c'est quoi le mot, soit euh, bon, contagieuse. Et puis, que, éventuellement, ça se répercute jusque sur leurs étudiants. Non pas pour dire que Wikipédia, c'est fantastique, mais au moins pour comprendre comment ça marche. Euh, bon. Euh, et tout ça pour dire quoi? Euh, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, c'est pas un scoop. L'étude que j'ai évoquée tout à l'heure dit que les étudiants ne connaissent pas la culture euh, savante, pardon, la culture de Wikipédia. Mais ce que j'ai compris, c'est que, euh, de fil en aiguille, en travaillant avec les étudiants, c'est qu'ils ne connaissent pas non plus la culture savante. Et ça, euh, c'est quand même particulier parce qu'ils sont, au, à l'université, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, moi, je partais de l'idée, je, je vais leur montrer comment fonctionne Wikipédia, ce qui va permettre de parler de, de littératie numérique, de comment on rédige des entrées encyclopédiques, etc. Mais je me suis rendu compte que euh, l'attribut à laquelle ils s'initient les formait pas à comprendre l'environnement dans lequel ils sont, qui est la culture universitaire. Donc, comment on lit, comment on interprète, comment on produit de l'information qui va être valorisée au sein de la communauté spécifique, qu'on appelle l'université. Donc, et, euh, si je peux me permettre une statistique que je trouve intéressante, c'est que les étudiants euh, à l'UCAM, ce qu'il y a de spécifique, et en fait, bon, ce n'est pas très spécifique, mais bon, euh, à l'U2M, c'est la même chose, c'est que 50% des étudiants euh, sont des étudiants qu'on dirait de première génération, c'est-à-dire que euh, leurs parents ne peuvent pas leur Comment ne leur ont pas transmis la culture universitaire ou la culture scolaire parce qu'ils ne sont pas allés à l'université. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis qu'ils savent comment ça marche d'emblée. Et moi, je constate qu'énormément de profs considèrent que les profs, pardon, que les étudiants prennent ça pour acquis et je considère que c'est justement ça qui fait partie du problème, c'est qu'on pense que c'est une évidence alors que ça n'en est pas une. Et euh, par ailleurs, à l'UCAM, on a un mandat de démocratiser l'accès la, à l'éducation supérieure. Donc, je pense que euh, former à Wikipédia, bien, ça permet de former à, euh, disons, la, la culture euh, de, donc, savante et à la culture de, de, de Wikipédia. Bon, euh, je m'embourbe, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, alors, les étudiants, de manière générale, pour eux, un texte... C'est un texte. Mais là, il faut leur montrer qu'il y a des différents types de textes. Il y a des communautés différentes qui créent des textes. Et qu'il euh, ne faut pas nécessairement prendre le premier texte du bord, c'est-à-dire probablement le premier ou le deuxième résultat euh, dans Google. Il faut aller plus loin que ça. Et euh, donc, j'ai construit euh, avec... Euh, euh, bon, je vais, je vais retourner dans Wikipédia. Euh, Wikipédia.org... Je vais aller sur ma page d'utilisateur, où j'ai déposé un document qui pourrait peut-être vous intéresser. Euh, utilisateur. Bon, là, vous allez connaître mon pseudo. pour aller voir mon historique. Euh, vous pourrez m'évaluer ainsi. Euh, alors, tableau comparatif des cultures éditoriales. Voilà. J'ai euh, conçu ce petit tableau-là pour euh, d'abord... Euh, Maintenant, je le donne aux étudiants quand je, je fais de la formation, euh, mais d'abord pour, disons, mieux comprendre, mieux euh, placer les choses. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont ici dans la salle, mais je tiens à, à remercier Alohan, euh, euh, Fan, euh, Benoît Rochon et, et Mathieu gauthier pilote d'avoir euh, contribué à disons, euh, toute la discussion qu'on a eue ensemble pour euh, créer ça et j'ai mis euh, au bas de, de, de cette euh, ce tableau-là mon courriel. Euh, S'il y a des choses qui clochent, c'est fort possible. S'il y a des ajouts à faire, et je sais qu'il y en a mille à faire, parce que juste en écrivant ça, il y a plein de choses qui sont pas là-dedans. Mais bon, je passerai pas ça en revue, mais voilà, si ça vous intéresse, vous, vous irez voir, ça, peut, ça pourra peut-être nourrir vos propres euh, réflexions, euh, j'espère. Euh, alors, c'est quoi l'intérêt de faire la distinction entre l'un et l'autre? Bien, d'abord, ça montre que euh, Wikipédia et l'université ne euh, sont pas sur le même terrain d'intervention, ce pas les mêmes finalités qu'ils poursuivent, mais qu'ils peuvent collaborer ensemble quand même, tout en restant dans leurs champ respectifs. Et euh, donc, même si, euh, ben, par exemple, dans Wikipédia... Euh, dans le milieu savant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on valorise la production de contenu original et inédit. Alors que dans Wikipédia, moi j'adore le dire, si vous voulez vous exprimer, si vous avez une idée novatrice à dire, si vous voulez faire une contribution euh, scientifique, disons, mais ben, Wikipédia, c'est absolument pas la place. Wikipédia déteste profondément l'originalité. Et ça, je pense que les profs aiment l'entendre parce qu'ils sont tannés d'avoir de, de, de, des, des, des, des, des propos à l'emporte-pièce. Les étudiants disent un peu n'importe quoi, mais ce n'est pas toujours appuyé sur des, des sources scientifiques. Et donc, c'est de montrer que euh, Wikipédia, ce n'est pas une menace pour l'université ou, ou au fonctionnement de la culture savante, mais que ça fonctionne en fonction de d'autres paramètres. Euh, quand je parle de Wikipédia, je dis donc que pour les universitaires, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une dangereuse dérive, mais c'est une opportunité euh, de faire exister la culture savante. Alors, si je euh, retourne dans Wikipédia, euh, parce que dans Wikipédia, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'intéresse euh, à intégrer toutes les idées confirmées euh, par, notamment, la culture euh, scientifique. Euh, et donc, c'est un endroit où peut exister euh, la culture savante, et ça, je pense que euh, ça intéresse euh, et ça, ça vient toucher une corche sens sensible euh, des professeurs, parce que euh, c'est un lieu où peut exister la culture intellectuelle. Euh, au Québec, on est une culture minoritaire, euh, et au sein de la culture savante de langue française, on, on est minoritaire aussi. Euh, les wikipédistes font euh, exister les acquis de la recherche québécoise et si euh, au Québec on ne on prend pas en charge ça, l'idée de vulgariser, de, de, de créer des relais pour le savoir, eh bien, euh, la recherche n'aura pas, euh, disons, autant de retentissement qu'elle pourrait en avoir. Et ça, je, je pense que ça interpelle beaucoup les profs parce que euh, Wikipédia, c'est un lieu qui peut faire rayonner euh, la culture intellectuelle. Euh, bon, là je saute, il me resterait peu de temps. Alors, et Wikipédia, donc, euh, ce que je dis aux professeurs, c'est qu'ils doivent s'en soucier. Tout le monde, en fait, doit se soucier de Wikipédia pour deux raisons. Les étudiants sont tous sur Wikipédia, mais aussi c'est le contenu le plus vu du Web. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Bon, là, je ne rentrerai pas dans, dans l'algorithme de Google, etc., qui favorise énormément Wikipédia. C'est des choses que vous savez. Mais un exemple que j'aime rappeler. Alors, si vous avez lu comme euh, « Le trois-quarts des Québécois », le roman... Euh, comment ça s'appelle déjà? <rire> ben, je vais aller sur la page. Tiens, on va le dire parce que c'est... Euh, voilà, c'est euh, quoi déjà? C'est la femme qui fuit. Oui, tout à fait. Euh, en fait, je l'ai lu et j'ai googlé donc le nom de la protagoniste, euh, Suzanne Meloche, et là, il n'y avait pas de page Wikipédia. Donc là, je me suis dit je vais créer son article. Et euh, le lendemain que l'article a été créé, Google l'a indexé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était le premier résultat dans Google. Donc, il faut se soucier de Wikipédia parce que Wikipédia a une visibilité extrême. Et euh, ce que, ce que j'aime dire aux profs, c'est que, bon, euh, pas que Wikipédia, c'est mieux, etc. Mais bon, c'est que si euh, le prof avait créé un, un article euh, biographique dans une un encyclopédie papier ou même numérique, etc., euh, il ne serait même pas probablement sorti dans les premiers résultats de Google, alors que là, quand on travaille dans Wikipédia, on peut vraiment euh, être, disons… Euh, extrêmement visible. Et qu'est-ce que j'ai qu que rendu visible en faisant ça? J'ai rendu visible des écrits euh, de chercheurs et de chercheuses euh, québécois. Et euh, donc, ça ne devrait pas décourager les profs de faire des contributions savantes, parce qu'après ça, ben, je vais pouvoir puiser dans ces textes-là et euh, citer leurs travaux et les faire exister. Euh, voilà, je pense que c'est important. Le dernier point que j'aimerais... Euh, souligner ici, c'est qu'il euh, y a une obsession euh, pour les sources dans Wikipédia qui euh, est extrêmement intéressante. Moi qui ai euh, deux maîtrises derrière la cravate, je n'ai jamais euh, eu autant, disons, l'obsession pour les sources que depuis que je suis dans Wikipédia. Moi je considère qu'être euh, dans Wikipédia, ça fait de moi un meilleur bibliothécaire, mais ça fait de moi une personne qui a encore plus le souci de, des sources. Et je, je, les profs et les étudiants ont tous ce souci méthodologique-là, mais je pense que Wikipédia le pousse à son paroxysme d'une certaine manière. Et il y a à peu près, peut-être juste en histoire, où l'obsession pour les sources est aussi forte. Euh, voilà. Euh, et euh, ce que je veux dire, c'est que c'est la manière probablement la plus convaincante pour moi d'aborder Wikipédia en tant que bibliothécaire c'est de, de dire que Wikipédia permet de développer une forme de, de, de, de scepticisme et une manière d'aller, euh, disons, euh, évaluer l'information. Parce que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, euh, on ne peut plus se fier euh, à la validation en amont qui est faite par les éditeurs. Oui, il reste des éditeurs très crédibles, très importants, mais aujourd'hui, pour deux raisons, il me semble, c'est important de toujours évaluer l'information en aval. Euh, pourquoi? Ben D'abord, parce que les moyens technologiques font que euh, tout le monde peut produire des documents qui ont une allure professionnelle, mais qui ne l'est pas nécessairement. Et deuxièmement, n'importe qui aujourd'hui peut devenir un émetteur d'informations qu'on trouve sur le web et que euh, c'est très important de faire l'évaluation en amont, parce qu'en aval, ce n'est plus toujours euh, garanti. Vous connaissez déjà euh, les fake news, les fausses nouvelles, on en parle beaucoup dans la culture populaire, mais dans, dans le milieu scientifique, euh, on parle d'une euh, version similaire de ce problème-là, qui est ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs. Alors, il y a, il y a, toutes sortes de, il y a une poussée inouïe de, de, de, de gens qui veulent profiter euh, de la crédulité des chercheurs et surtout les, les jeunes chercheurs, les jeunes professeurs, pour trouver des lieux de publication pour leur, euh, leurs travaux. Et donc, il leur demande de payer quelques centaines de dollars. Euh, c'est une pratique qui est assez courante dans plusieurs disciplines. Et il y aurait, selon la liste de, de Jeffrey Beals, qui est un bibliothécaire, qui tenait, qui, c'est plus le cas maintenant, mais qui tenait à jour une liste des des, des, des, des, des, des, revues prédatrices. Il y en avait, il y en avait environ 1200 dans sa liste. Donc, ça vous montre le nombre qui a, alors que les profs qui sont supposés former les étudiants à évaluer l'information se font arnaquer par ces éditeurs-là. Donc, il y a un travail énorme qu'on euh, peut faire et je pense que Wikipédia peut y contribuer énormément. Alors, Wikipédia est vu comme étant euh, une des faiblesses de Wikipédia, dit-on, et on pourrait dire que c'est vrai d'une certaine manière, c'est que, euh, donc, il y a la publication et la modération ou l'évaluation se fait post-publication. C'est d'ailleurs pour ça que Wikipédia peut pas être considérée comme une source scientifique, parce qu'il n'y a pas une sorte d'évaluation par les pairs avant publication. Mais cette faiblesse-là, je pense, quand on la couple avec le fait que, euh, si je veux, euh, dans Wikipédia, on ne garantit pas la validité du contenu, et ça, je trouve que cette faiblesse-là de Wikipédia peut se retourner comme une force. Parce que euh, dans Wikipédia, donc, on invite aux scepticistes, comme je disais, et d'ailleurs, ceux qui, étaient, qui ont entendu Jimmy Wells tout à l'heure, Jimmy Wells disait « il faut créer une culture de la responsabilité par rapport à l'information ». Je pense que Wikipédia peut le faire. Et que même quand l'information est scientifique, donc qui a été évaluée par les pairs, moi, je, ce que je constate, c'est que des fois, les étudiants, ils perdent tout sens critique ils se disent « ah voilà, c'est évalué par les pairs, on n'a pas besoin de réfléchir ». Ben non, c'est pas vrai. Merci. Euh, donc, euh, la formation que je donne, bon, je donne toutes sortes de, de formules à l'UCAM, j'en je, parlerai tout à l'heure, d'ailleurs, je pense que c'est à 1h30, euh, je parlerai de, de, de, de toutes les initiatives que je fais à, Wikip euh, de, à propos de Wikipédia à l'UCAM, mais donc je, je fais une, une formation qui est ouverte à tous, ça donne à la bibliothèque, ça s'appelle Contribuer à Wikipédia. Alors, j'apporte les étudiants pour qu'ils viennent contribuer à Wikipédia, mais qu'est-ce que je fais dans les faits, c'est que je leur montre surtout comment lire Wikipédia, et parce que je considère que, euh, des fois, on, on veut trop rapidement lancer les gens, euh, « Voilà, lancez-vous dans Wikipédia, allez-y, écrivez! » Alors que s'ils n'ont pas une compréhension euh, riche de comment euh, Wikipédia fonctionne, c'est quoi toutes les règles éditoriales qu'il y a, Bien, euh, des fois, je trouve que ça, ça diminue la qualité euh, des interventions qui sont faites euh, dans Wikipédia. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon, en conclusion, euh, alors, j'aimerais terminer avec une prédiction euh, non scientifique appuyée sur aucune source, euh, qui est la suivante. D'ici 15 ans, euh, les professeurs vont massivement euh, adopter Wikipédia en tant qu'exercice évalué dans le cadre de leurs cours. Pourquoi? Bon, plusieurs raisons. Euh, parce que la nouvelle génération de profs qui a grandi avec la Wikipédia, avec la, avec la culture numérique n'aura pas les réticences d'une ancienne génération. Je ne veux pas non plus catégoriser, faire d'agisme, etc., mais je pense qu'on on irait voir les études et ça irait un peu en ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est une excellente nouvelle, si ma prédiction se confirme, pour Wikipédia parce que euh, la qualité et la richesse de, du contenu encyclopédique va augmenter grandement. Et c'est une opportunité incroyable pour vous, bibliothécaires, euh, qui êtes dans la salle, parce que euh, Wikipédia, comme je disais euh, d'entrée de jeu, il faut être des éclaireurs dans notre communauté. Il ne faut surtout pas manquer le bateau en tant que bibliothécaire. Il bon, faut s'investir dans Wikipédia parce que euh, c'est une unité incroyable pour nous d'élargir notre rôle euh, et de, de faire ce qu'on devrait faire et qu'on ne peut peut-être pas assez, si je peux me permettre une critique à l'endroit de ma communauté, c'est que des fois je trouve qu'on a peur d'être des pédagogues, et c'est ça, ça dont on a le plus besoin aujourd'hui. L'univers de l'information n'a jamais été aussi complexe qu'aujourd'hui, et je pense que les bibliothécaires doivent en prendre acte. Et euh, en ce sens-là, euh, si je peux me permettre euh, en terminant bon alors je, je vais m'arrêter là dessus peut-être prendre une question ou deux si vous en avez euh, euh, voilà je vous remercie de, de m'avoir écouté Euh, tu as dit au début de ta présentation que tu étais très critique face à Wikipédia, puis là, ben, tu es un Wikipédien, Wikipédiste, je ne sais pas comment tu dis, tu, tu réponds la bonne parole, je voudrais savoir ce que tu entends par là, pourquoi tu es critique, puis qu'est-ce que… Bon pourquoi là. je suis critique? Oui. Oh, bon, parce que c'est une posture à la mode. Euh, euh, ben, je suis critique. De, pourquoi je suis critique de Wikipédia? OK. Euh, ben, comment dire? Par quel bout le prendre? Euh, pardon? Ben, parce que j'essaie de, de, de parce que de manière générale, je pense que toute source d'information, il faut essayer de la contextualiser le plus possible, puis que dans Wikipédia, il y a des degrés variables de qualité. Moi, je trouve que le contenu dans la Wikipédia de langue française qui il relève du portail Québec est lacunaire énormément. D'ailleurs, si je peux me permettre, euh, oui, il me reste une minute parfait. Alors, selon moi, Wikipédia est pas une encyclopédie. Si je peux me permettre une critique, mais en fait, c'est pas. En fait, quand on entend critique, la critique c'est pas d'être méchant, c'est que des fois moi, la critique, je trouve que l'abus c'est de contextualiser puis de donner des perspectives pour réfléchir. Wikipédia, tant qu'à moi, c'est pas une encyclopédie, c'est un projet encyclopédique. Puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Donc, il y, y a 1% à l'échelle globale de Wikipédia des articles qui sont dits de qualité. Et donc, il y a 1% d'articles encyclopédiques dans l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Donc, mais Wikipédia, ça fait quoi? Ça fait 20 ans maintenant? Et donc, je pense que dans le futur, Wikipédia va devenir, est appelée à devenir une véritable encyclopédie, mais là, pour l'instant, c'est juste un projet. Et voilà. Donc, mais ce qui est merveilleux, c'est que Wikipédia, ce n'est pas figé. Hein? Comparativement, bon, this is the end. OK. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me parler, uh, on pourra poursuivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, c'est l'heure pour le lunch. De 12h30 à 14h00. niveau A et B. Et A et B sont deux niveaux sous le 1 and start on level B.